Thank you. Belle et Rebelle, le journal de la jeune fille moderne. Est-ce que tu crois que j'ai le temps de lire ce genre de revue, Émilie oh, mais c'est pas ça C'est un reportage sur l'élection d'une Miss Village. Ça a l'air génial. On pourrait faire pareil. En plus, je suis sûre d'être élue puisque je suis la plus belle. Et la plus modeste aussi. Allez, dis oui, papa Je te promets d'être super sage. Mmh. Au fond, pourquoi pas Ça mettrait de l'animation au village. C'est d'accord, ma chérie. Oh, merci, papa Tu verras, tu seras fière de moi quand je serai Miss Village <rire> Attends d'être élu, tout de même. Je vois pas qui pourrait me battre. Oh, Vous avez vu ça Génial Un concours de Miss Hé, hey, on s'inscrit Vraiment, vous voulez vous inscrire euh, Ce genre de concours, c'est pas franchement... Euh, franchement quoi Ben, c'est le genre de concours où la plus jolie gagne et pas forcément la plus sympa ou la plus intelligente. Ah, euh, oui, oui, bien sûr, t'as raison, c'est un peu stupide Bah moi je trouve que ça pourrait être rigolo Et puis sourire bêtement sur un podium, c'est pas mon truc On est bien mieux entre copines, non Oh Oui, oui, t'as raison <rire> <rire> Alors les filles, qui va être élue Miss Potiche un, un, Pas nous en tout cas, sourire bêtement sur un podium, c'est pas notre truc On est au-dessus de ça Moi il faudrait me payer pour participer à un truc pareil Heureusement je suis pas une fille Tiens, c'est vrai ça Pourquoi c'est toujours les filles qui doivent se ridiculiser devant tout le monde Parce qu'on est bien plus intelligent, c'est scientifique un, un, un. Ce que tu viens de dire prouve exactement le contraire, Rico Un concours mixte Mais c'est une très bonne idée ça L'égalité filles-garçons serait respectée Qu'est-ce que vous en dites les garçons Moi d'abord Moi, moi T'as aucune chance Le beau gosse, c'est moi un, un. Les filles préfèrent les blonds hmm N'importe quoi Votez pour moi Votez pour moi Votez pour moi Si tu gagnes, je pourrais être ta dauphine, Emily. Ma dauphine Mais tu sais même pas nager Ah oh oui, c'est vrai Votez pour moi Votez pour moi Je serai la meilleure des Miss Village Votez pour moi Non, merci Ah oh oui, c'est vrai, j'oubliais, tu ne participes pas c'est moi la plus belle, alors t'as peur de perdre Pas du tout C'est bien d'être belle, mais moi je préfère être sympa Désolée, mais on n'a jamais vu d'élection de Miss Sympa Ah non, je sais Pour toi, il faudrait inventer l'élection de Miss Pambèche Là, tu serais sûre de gagner <rire> Vous parlez de quoi oh, De Ryu <rire> Moi Je te dis que c'est moi Non, moi À votre avis, les filles, c'est qui le plus beau lui ou moi Qui a dit que c'était les filles qui ne pensaient qu'à leur apparence mmh. À demain les filles Écoute, si c'est notre amie, elle respectera notre choix Bonjour Martine, tout va bien Bonjour Tante Mathilde, oui oui ça va C'est juste que depuis l'annonce du concours de Miss, toute l'école est devenue un vrai défilé de mode Claire, Julie et moi, on est les seules à ne pas se présenter ah bon Mais pourquoi Ça peut être amusant. Bah, ta mère a raison. Nous-mêmes, il y a des années, nous avons participé à un concours comme celui-ci. <rire> oh, tu te rappelles oh, Qu'est-ce qu'on a bien rigolé Quoi Vous aussi, vous avez participé à une élection de Miss Bien sûr Et tu as été élue D'une voix devant ta tante Mathilde. Oh oui, celle de Thomas qui en pinçait déjà pour toi à l'époque N'empêche, <rire> moi je trouve ça nul comme élection je préfère rester avec mes copines Merci petite sœur, grâce à toi, l'élection de Miss Village est ouverte aux garçons Avec un peu de chance, c'est moi qui deviendrai Mister Village Ah non, pas toi Si, moi Et tes copines aussi, Claire et Julie Claire et Julie Alors là, ça m'étonnerait Pourtant, je viens de les voir écrire leur nom sur la fiche de la mairie il n'y a pas dix minutes Hein Écoute Martine, on va t'expliquer c'est juste pour s'amuser Je croyais que vous trouviez ça ridicule Oui, enfin... Non Enfin... Tu trouvais ça ridicule Claire n'a juste pas osé te contredire Allez, ça peut être marrant Et puis, il faut nous comprendre, on n'est jamais les vedettes, nous C'est toujours toi Moi La vedette Bah ben oui Tout le monde veut te ressembler, te copier Tiens je suis sûre que si on faisait un feuilleton sur nos aventures, il s'appellerait Martine. Et pas euh, Martine, Claire et Julie. Euh, N'importe quoi. Oh, puis c'est pas si grave. Tiens, tu sais quoi Tu n'as qu'à te présenter avec nous. Comme ça, on restera ensemble. C'est ce que tu voulais, non euh, Oui, enfin, c'est... seulement je... Je, je vois, c'est pas assez bien pour toi comme concours. Quoi mais non, je n'ai pas dit ça Allez viens Claire, nous on a une élection à préparer C'est peut-être nul mais au moins on va bien rigoler Tu y es allé un peu fort quand même Bon d'accord, je vais me présenter aussi Quoi Tu te... Mais tu disais que je n'avais pas compris que c'était aussi important pour vous Et puis vous avez raison, le plus important c'est de rester ensemble C'est génial Martine ah, Excuse-moi si j'ai été un peu dure hein. Il paraît que tu te présentes finalement Oui et j'ai même pensé qu'on pourrait un peu changer les règles Eh oh Eh oh Écoutez-moi, pour l'élection j'ai pensé qu'on pourrait en profiter pour faire euh, un discours sur l'amitié et la gentillesse Comme ça ce serait bien plus qu'un simple concours de beauté Qu'est-ce qu'il y a là contre les concours de beauté Oh là là, quel rabat à joie! N'importe quoi! <rire> Et pourquoi pas un concours de gentillesse pendant qu'on y est? <rire> T'as encore perdu une bonne occasion de te taire! Hmm. J'ai compris qu'on n'avait pas le droit d'imposer ses goûts aux autres et, et que tout le monde avait le droit de s'amuser comme il nia, voulait. Nia, nia, nia, nia. Sauf que là, moi, bah, euh, ça m'amuse pas trop d'être sur ce podium. Alors voilà, je vous annonce que je quitte le concours. Oh <rire> Mais je souhaite bonne chance aux autres candidats. Voilà. Et puis, euh, excusez-moi si j'ai un peu gâché la fête. Oh <rire> Mais comment t'as eu l'idée d'un numéro pareil C'était génial, hein Ben oui, tout le monde y a cru. C'est sûr que tu gagnes. Mais enfin, c'était pas un numéro. C'est vraiment ce que je pense. Évidemment, c'est encore elle qui va gagner. Ah, écoute, tu vas faire exactement ce que je te dis. Chers amis, nous allons maintenant procéder au dépouillement du scrutin. Je parie que c'est toi qui va gagner Attends, papa, il te faut une assistante Quoi Ah Ah Je me sens mal ah ça va, Quoi Je me sens mal ah Attention, laissez-la respirer Sophie, ça va oui, une civière Vite, ah une civière. Euh non non, ça va mieux. Oh, bon. Nous pouvons retourner au scrutin. Émilie. Émilie. Émilie. Émilie. Émilie. Émilie. Émilie. Et enfin, Émilie. La gagnante est donc Émilie. Avec 100% des voix. regardez T'as voté pour Émilie, toi Bien sûr que non. Alors comment elle peut avoir 100% des voix Mesdames et messieurs, veuillez applaudir Miss Village. Il y en a un, Claire mmh. Emily Oh bah ça alors Mais qui a bien pu mettre ces bulletins dans mon sac Nous réglerons ça plus tard, Emily mmh. Martine, te voilà désormais Miss Village mmh. Tu peux demander tout ce que tu veux Vraiment Tout ce que je veux Euh... oui, presque J'y crois pas. Elle a déjà la grosse tête. En tant que Miss, j'aimerais donc que mon titre soit décerné à tout le village. Car ce qui compte le plus, c'est de bien vivre ensemble, sans se juger ni être en concurrence. Qu'est-ce qu'elle a dit J'ai rien compris. <rire> <rire> Sacrément On la changera pas. <rire> Mais ça ne marchera jamais. La couronne n'est pas assez grande pour tout le monde. LAUGHTER <laughs>